Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer une petite parenthèse avec Halo Reach. Vous le savez peut-être si vous avez suivi l'actualité Allo.fr, mais le second roman de la saga Allo Battleborn va sortir en France. Allo Meridian Divide, écrit par Cassandra Rose Clark comme le tout premier tome, il sera proposé par l'éditeur Michel Laffont. Et comme pour le volume précédent, Allo.fr a souhaité soutenir l'éditeur dans sa démarche et a participé à la traduction de ce nouveau roman. A l'occasion de sa sortie en France, les éditions Michel Laffont et Halo.fr vous proposent donc de gagner 5 exemplaires de cette édition française de Halo Meridian Divide, intitulée Allo, les gouffres de Meridian. Pour participer, c'est très simple, trois possibilités s'offrent à vous sur le site Allo.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Si vous souhaitez participer sur le Facebook d'Allo.fr, c'est très simple, il vous suffit de liker la page et de poster un commentaire sur le poste dédié du concours. Pour Twitter, il vous suffit de suivre le Twitter Allo.fr et de retweeter le poste dédié du concours. Vous pouvez également décider de participer sur Halo.fr en remplissant simplement un formulaire. Le concours a déjà commencé le vendredi 6 décembre à 11h et il va se terminer le lundi 9 décembre à 11h59. Alors ne perdez pas de temps et tentez votre chance. On se retrouve très bientôt pour du Halo, du Halo qu'on aime. Salut à tous, vive Halo